Alors voilà, donc je remercie aussi Thomas Ningelser parce que ça s'est fait aussi assez rapidement, finalement, hein, quand, entre le moment où je t'ai appelé, envoyé un mail, et, et d'abord il a fallu que je t'identifie, parce qu'on ne s'était jamais croisé, on ne s'était jamais rencontré. En fait. oui. et, euh, euh, et donc euh, en juin, donc, vous avez peut-être vu dans la presse professionnelle euh, Barbara Lavernos, qui venait de rejoindre peu de temps auparavant le comité exécutif de L'Oréal en tant que directrice euh, vice présidente je crois, hein, ou directrice générale vice-président. Elle était déjà VP opération et elle est devenue VP opération plus IT. Voilà, opération plus IT, euh, et, euh, et qui a annoncé elle-même d'ailleurs le lancement du MYT, donc Make Your Technology, qui est l'incubateur interne de L'Oréal. Et c'est intéressant parce que des incubateurs ou des accélérateurs, il y en a beaucoup, mais des exemples d'un incubateur ou un accélérateur, tu me diras si c'est un incubateur ou un accélérateur interne, j'en je, connais peu, voire même j'en connais pas. Et donc immédiatement, euh, je me suis dit, mais qui s'occupe de ça Et euh, Lubomir à Rocher m'a dit, c'est Thomas Njelser. Et puis voilà, on s'est appelé, et voilà. Et c'est euh, euh, un projet intéressant dont peuvent s'inspirer, me semble-t-il, beaucoup de sociétés puisque ça consiste finalement à mettre en valeur d'abord l'innovation et la capacité de créativité et d'idées des salariés, donc c'est déjà bien. Et puis ça consiste aussi à trouver en interne des choses qu'on peut trouver en interne et qu'on n'est pas obligé d'acheter sur étagère à l'extérieur. Alors, un, donc toi tu en es le directeur, c'est un incubateur ou un accélérateur Tu fais la différence entre les deux Alors en fait on est, tout, on est deux choses, on est incubateur et accélérateur. On a un programme qui est un programme en trois phases, donc avec une phase d'idéation, donc... On a une plateforme d'appel à idées, où chaque personne peut venir déposer une idée sur une plateforme, qui ensuite présélectionnée selon certains critères, puis soumise à un vote de la communauté. Ensuite, ils rentrent dans une phase qu'on appelle l'incubation, où là, on va les former aux méthodes agiles, donc on forme au design thinking, au Lean Startup. Les gens sont détachés déjà, ce qui est important, c'est que ce sont les salariés de L'Oréal qui peuvent poster les idées, et c'est les mêmes salariés qui ont posté l'idée qui sont détachés 25% de leur temps, pendant la phase d'incubation, pour travailler au MYT à Aulnay, sur leur idée, en étant formés aux méthodes agiles. L'idée, c'est à la fois de leur donner des moyens, mais aussi d'essaimer ce type de méthode au sein de L'Oréal. À la fin de l'incubation, en gros, on leur demande de pitcher devant un jury. Le jury, c'est des managers de L'Oréal, des opérations. Donc on a Manufacturing, Supply Chain, l'IT, les RH, la communication, les achats Apex. Donc on a pas mal de gens les opérations. Donc les opérations, c'est la partie industrielle, on va dire, de L'Oréal. Chez L'Oréal, on a trois grands pôles. On a le pôle du marketing, le pôle des labos, donc la recherche, et le pôle des opérations qui est la partie industrielle. Donc le jury décide des projets qui sont suffisamment prêts et valables pour passer en phase d'accélération. Et là, on fait aussi la phase d'accélération. Donc on est à la fois l'incubateur qui amène un pitch et qui vérifie avec un premier prototype, un premier prototype si l'idée a de la valeur, et ensuite on fait l'accélération, notre objectif de l'accélération c'est d'arriver à un MVP, donc euh, les makers, nos entrepreneurs, ils ont aussi trois mois pour développer leur MVP C'est quoi un MVP C'est un Alors, POC Un MVP c'est un minimum viable product donc c'est vraiment un premier proto qui fonctionne, qui a les toutes premières fonctions et qu'on peut déjà euh, déployer, tester euh, au auprès 1. des entités, c'est ça c'est euh, exactement ça, donc c'est le premier, le premier modèle avec les premières fonctions qui apportent déjà les premiers ROI et donc nous on leur apporte l'aide de start-up ou d'étudiants externes qui viennent leur fournir les compétences dont ils ont besoin parce que typiquement ça peut être des gens, les gens qui ont pu poster l'idée donc le, le, le challenge est ouvert à tout le monde Donc aussi bien un opérateur sur ligne, un directeur d'usine, quelqu'un qui travaille dans une centrale et forcément c'est des gens qui n'ont pas forcément des compétences pour faire du code, faire du design web ou des choses comme ça donc nous on va aller chercher ces compétences chez les start-up, chez les étudiants on leur apporte ces compétences et on développe la solution donc à la fin on a vraiment une solution qui a déjà été testée dans une entité euh, et qu'on peut ensuite déployer aux autres entités. Donc l'idée de créer ce, cet incubateur accélérateur a été prise quand à peu près Alors l'idée elle a été prise il y a deux ans en gros euh, maintenant. En fait euh, le principe c'était qu'on avait déjà entamé tout ce qui était démarche d'open innovation. Donc Tout à l'heure on avait nos collègues euh, et, et non moins concurrents de LVMH qui, qui parlaient de leur... Euh, leur incubateur externe qui est avec Station F, donc on a aussi ce process d'open innovation avec Station F. L'idée c'était de voir de quelle façon on pourrait internaliser un peu ce type d'incubateur et pour booster non plus l'open innovation mais vraiment ce qu'on appelle l'innovation participative, donc vraiment donner la parole aux salariés, leur donner les moyens de développer leurs idées. Donc C'est comme ça que l'idée est venue, donc il a fallu un petit peu de temps pour valider avec tout le monde les moyens de financement, le budget, euh, l'idée, les partenaires. Donc on a un partenaire externe qui s'appelle School Lab, qui est un innovation studio euh, qui a l'habitude de travailler avec des étudiants, des startups et des corporates, euh, qui nous a aidé à monter un petit peu le, le projet. Et ensuite il a fallu trouver un building, donc on a un building à Olney. Olney, euh, il faut savoir que c'était un des premiers sites industriels de L'Oréal, donc une des premières usines de L'Oréal. Euh, donc, on avait un bâtiment de 800 mètres euh, carrés qu'on a dû transformer en deux mois. Donc, c'était notre premier challenge. Là, pour le coup, c'était notre premier MVP. C'était vraiment euh, le premier, euh, la première transformation d'un bâtiment en deux mois avec euh, les premières fonctions. Parce qu'on recevait euh, tout le top management des opérations euh, fin mars. Donc, euh, début janvier, on entamait les travaux. Fin mars, il fallait que ce soit prêt. Et euh, donc, voilà. Donc, l'idée, est venue comme ça. Il y a en gros, euh, en gros deux ans. À Olney, il y a bison futé À Olney, je ne sais pas si. Alors, je ne sais pas. Je dois avouer que c'est e possible. E c'est possible. La sécurité routière et bison futé. Bon, je me demandais s'il était venu vous voir ou faire coucou, et si c'était vraiment un bison. Alors, pas on est pas mal ouais. en lien avec euh, la, municipale de, la municipale de. Pardon, municipale de. C'est Olnay-sous-Bois. Olnay Olnay. hein. Olnay sous bois oui. Ouais. Mais c'est plutôt pour, euh, pour profiter aussi de cet incubateur pour euh, développer des programmes pour euh, acculturer et aider euh, des écoles. Donc, on va essayer de faire des programmes de formation euh, pour les écoles euh, de Olnay. Il y a aussi la direction, euh, l'IRCG de la gendarmerie et, et, le, euh, et donc Bison Futé. cest en fait, c'est la gendarmerie, c'est le trafic, c'est les gendarmes qui font ça. Euh, donc, toi, tu as été euh, associé... D'abord tu viens d'où, tu fais quoi chez L'Oréal et est-ce que tu as été associé dès l'idée de ce truc ou tu as été recruté, on a fait un recrutement interne et on est tombé alors, sur toi, on a dit lui ça le fera. Alors c'est un peu ça, non, alors moi déjà je viens d'où Je viens d'un métier chez L'Oréal qui est à l'interface entre le marketing et les opérations, donc un métier qui s'appelle le développement opérationnel que j'ai fait pendant plusieurs années pour finir patron du développement de Lancôme, je travaillais dans la division luxe et qui s'occupe de la coordination de tous les projets de lancement. Donc dès qu'il y a un nouveau lancement qui est généré, le marketing brief cette équipe de développement qui ensuite va avoir avec tous les experts, que ce soit le packaging, la supply, les achats, les in, les fournisseurs, les labos, pour faire en sorte que le projet y sorte en temps, en heure et au bon coût. Donc moi je venais de là et donc ça faisait un moment que j'ai occupé ce poste, j'avais envie d'évoluer et j'avais de l'appétence pour ce qui était, tout ce qui était innovation. Je challengeais beaucoup mes patrons sur le fait que, justement, on avait beaucoup de pôles d'innovation externe, donc dédiés à inventer de nouveaux shampoings, de nouveaux parfums chez L'Oréal, mais pas grand-chose pour l'innovation interne. Et je trouvais que c'était un peu dommage. Et euh, j'ai pas mal d'appétence aussi, je suis un peu geek dans l'âme. Et quand donc j'étais pas à la naissance de l'idée, mais quand j'ai commencé un peu les challenges sur le fait que j'aurais aimé un peu évoluer dans ce dans ce monde-là, ils m'ont dit ah bah, on est en train de monter quelque chose, ça peut t'intéresser. Donc j'étais associé assez rapidement, mais pas à la, tout pas au tout début. Et donc j'ai intégré le MIT en février de cette année, même si au final je savais en septembre que que j'arrivais. Alors, donc le MYT concerne est sur des projets de la supply chain, alors, là, et uniquement la supply chain. Mais la supply chain, ça veut dire des choses très différentes selon ouais. les entreprises. Alors, alors nous, on, on dit qu'on est l'incubateur technologie pour supply chain et manufacturing. Donc derrière la supply chain, on va avoir toute la supply chain de pays ou la supply chain qui est proche des marques, donc qui s'occupe vraiment de toute la partie demand planning, toute la partie de, en gros, la partie du délivrable, récupérer les besoins de clients et ensuite de servir les clients. Euh, on a aussi toutes les parties des centrales de distribution et on s'occupe aussi de la partie donc dans nos clients on a aussi le manufacturing qui sont vraiment les usines de Loral donc là où on fabrique nos produits. Donc l'usine 4.0 ça fait partie du territoire. Exactement. Voilà. Tout à fait. Et euh, alors l'objectif euh, donc ça fait beaucoup quand même. Ça, potentiellement ça fait beaucoup. C'est un gros périmètre. C'est un gros périmètre qui est en pleine transformation. Euh, c'est clair qu'aujourd'hui, ces deux métiers-là, ils, euh, bah, ils embrassent complètement la révolution digitale. On voit qu'il y a énormément de choses qui se passent, tous les outils, que ce soit l'IoT, la, la blockchain, l'intelligence artificielle, apportent énormément de solutions pour ces métiers-là. Par contre, ce qui est vrai, c'est que ces métiers, en fait, ce qu'on leur demande en général, le premier challenge auquel ils sont confrontés, c'est la performance. On va challenger la manufacturing sur son taux de rendement, sur sa productivité, la supply chain sur sa capacité à délivrer rapidement. Qui dit transformation digitale dit risque élevé. Et ça, en général, on, on évite euh, dans le manufacturing supply chain. L'idée, c'est plutôt d'éviter euh, de travailler avec des outils qu'on maîtrise moins. Donc, typiquement, aller travailler avec de la blockchain, de l'intelligence artificielle, de l'IoT, ou alors travailler tout simplement avec des startups. Donc, euh, la startup, pour nous, c'est le fournisseur qu'on n'aime pas forcément parce que euh, la santé financière d'une startup clairement, en général, elle ne passent pas les fourches codines de nos audits financiers. C'est-à-dire que, est-ce que véritablement la start-up, elle a suffisamment d'existence qui nous permettent de nous rassurer Est-ce qu'elle en aura encore dans un an On ne sait pas forcément. Donc, en général, tous ces risques-là, on a tendance à les proscrire. Donc, le concept du MIT, c'est de dire, bah, nous, on crée un lieu où, pour le coup, on peut prendre des risques. Et même le risque est plutôt, euh, est plutôt euh, poussé. On essaie de, prendre des, de, de forcer les gens à prendre des risques pour tenter rapidement, se planter rapidement s'il faut se planter pour mieux rebondir. Alors est-ce que vous avez mis des objectifs du style plus fluide, plus juste just, just, just à temps, plus sûr, plus traçable, ou uh, vous prenez... Uh Alors on a très longuement réfléchi à est ce qu'on mettait des thèmes et des objectifs et on a décidé de laisser complètement ouvert. Donc euh, l'idée c'est vraiment de récupérer les idées bottom-up, donc euh, de récupérer les idées des collaborateurs qui rencontrent un pain point au quotidien euh, et qui se disent bah, « moi je voudrais changer les choses ». Et euh, le premier exemple qu'on a en général, les collaborateurs ils viennent et ils nous disent bah, « moi quand je suis chez moi, j'ai un super outil que tout le monde a dans sa poche ». C'est avec un outil comme ça, je peux faire tout un tas de choses, je commande à manger, je commande un hôtel, je peux payer, je peux faire plein de choses. Quand je retourne chez L'Oréal, j'ai des super outils qui sont super structurants, mais au niveau ergonomie, expérience utilisateur, c'est un peu une catastrophe. Et ce n'est pas du tout lié à mon besoin et à mon propre métier. Donc est-ce qu'on ne peut pas transformer ça Donc ils ont énormément d'idées, mais pas forcément les compétences, le temps, les moyens pour le faire. Donc c'est justement ça qu'on veut leur donner. Alors donc c'est pas forcément un incubateur de start-up, on est d'accord. Ça peut être simplement le sourcing de bonnes idées, d'amélioration de process. Et Exactement. Voilà, ça n'aboutit pas forcément sur une entreprise. Pas, pas du tout, pas du tout. Alors l'objectif, c'est vraiment l'innovation interne. Donc c'est de revoir nos propres procédés. Donc c'est revoir notre façon d'appréhender les choses. Donc c'est pas du tout un incubateur de start-up, en effet, c'est vraiment plutôt un lab d'intrapreneuriat. Donc l'idée, et c'est un intrapreneur, sachant que notre client, c'est notre client interne donc c'est notre collaborateur. C'est vraiment faire en sorte que ce client, il arrive à travailler mieux. Donc comme tu disais tout à l'heure, dans les objectifs, il y a des fois le bénéfice, c'est l'ergonomie. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des projets où c'est juste aider le collaborateur à faire des tâches qui sont aujourd'hui compliquées pour lui et venir l'aider avec un cobo, quelque chose comme ça, pour limiter les, les, les troubles musculosquelétiques. Et euh, alors, comment vous sourcez ces produits D'abord, c'est mondial, c'est toute marque et tout pays Alors, aujourd'hui, pour l'instant, c'est Europe, Middle East, Africa. Donc, pour l'instant, ce n'est pas mondial. Donc, il a été validé que ce modèle serait dupliqué aux États-Unis, enfin aux Amériques et, et en Asie-Pacifique. Euh, en fait, comme on fait venir les gens 25% de leur temps pendant une période dédiée assez courte, en fait, ils viennent 5 fois 3 enfin jours. Donc ce serait compliqué de les faire venir d'aussi loin. Donc c'est vraiment dédié à, à, à la zone IMIA. Euh, je crois que j'ai mangé ta deuxième question. Mais globalement, voilà, on est. C'est ouvert Et à tout toutes monde. C'est toute marque, c'est toute marque. C'est toute marque, toute division. Donc on a quatre divisions chez L'Oréal, produits grand public, le luxe, euh, CAI, donc tout ce qui était produit, euh, la, toute la parapharmacie, les marques comme Vichy, la Roche Posée. Et on a tous les produits professionnels, les marques comme Carastase. Euh, à l'oral professionnel ou des choses comme ça. Donc toutes, toutes les marques, toutes les divisions sont les bienvenues et aujourd'hui toute personne peut déposer une idée, nous on va retenir les idées qui transforment vraiment la supply chain et le manufacturing. Alors donc comment vous avez informé les collaborateurs qu'ils pouvaient déposer des idées s'ils avaient des initiatives et de l'inspiration Alors, on a, alors on, a, on a communiqué via bah, les réseaux assez classiques internes, donc des newsletters euh, par email, on a organisé des webinaires pour, euh, pas mal avec les managers pour redescendre l'information, on a aujourd'hui aussi des outils de communication interne tels que Yammer ou Teams, qui sont des solutions Microsoft, pour ne pas citer Microsoft, mais on a ce genre d'outils de, de communication interne. On a communiqué aussi sur les écrans. Euh, après, l'idée, c'était vraiment de donner euh, l'opportunité aux gens de saisir des, des initiatives. Et après, ce qu'on s'est rendu compte, c'était qu'au-delà de communiquer, de leur donner envie, il fallait qu'on leur donne un peu des moyens de réfléchir, à leur donner un petit peu, de, un peu plus de, de savoir dans, dans ces nouveaux outils. Donc on a décidé, donc le lab, c'est un lab d'incubation d'accélération mais c'est aussi un lab d'acculturation donc on crée énormément d'event, des workshops, des marketplaces euh, sur euh, tout ce qui est les outils digitaux ou les méthodes agiles donc on a euh, des conférences, on a créé par exemple un énorme marketplace où on avait euh, 25 fournisseurs différents qui sont venus présenter euh, leur, euh, leurs innovations en cobotique donc comme un salon professionnel mais au sein du MYT. On avait euh, Bruno Bonnel qui, était, euh, qui est venu euh, participer à, à qui a fait une conférence. On a organisé des conférences sur l'entrepreneuriat et on a aussi tout un programme de formation où on a de la vulgarisation à des outils comme l'intelligence artificielle, de l'IoT. L'idée étant vraiment de, de donner en fait à penser à nos collaborateurs en leur montrant un peu des use cases externes pour qu'ils puissent mieux imaginer les use cases internes. Donc cet incubateur existe depuis maintenant euh, trois mois, non Il est opérationnel depuis trois mois On a ouvert en avril. On a ouvert, pour être précis, on a ouvert l'incubateur en avril. On l'a inauguré en juin, mais on avait ouvert en avril. Tout vous, vous êtes donc encore sur la première promo, là Exactement. On est en train de finir la phase d'accélération de la première promo, qui se termine le 6 décembre. Donc, on a pas mal de projets qui sont déjà. Bah, qui sont déjà testés aujourd'hui par les utilisateurs finaux, donc on a pas mal de, de choses qui, qui sont assez probantes. C'est pas, pas toujours facile, hein. trois mois c'est court quand même, il faut, faut se le dire. Trois mois c'est court pour développer des solutions, sachant qu'on a des solutions, on a des outils hardware, euh, qui sont souvent les outils les plus compliqués euh, à développer. Par exemple, on a, euh, qui a deux personnes qui ont déposé une idée pour défilmer en automatique euh, les palettes qu'on reçoit avec tous les articles de conditionnement, donc tous les contenants, les flacons, les, les boîtiers, euh, les, les étuis de rouge à lèvres ou des choses comme ça. Donc l'idée le le, c'est de le, le défilement en automatique pour éviter justement tout ce qui est trouble musculo-squelettique -musculo parce qu'aujourd'hui c'est fait par, par les caristes euh, et aujourd'hui on a regardé dans le commerce il y a des solutions qui existent mais les solutions elles sont adaptées à des clients du type Coca-Cola qui ont toujours le même type d'article de conditionnement donc des bouteilles donc c'est assez simple nous on a des millions et des millions d'articles différents avec différentes formes. Donc il a fallu vraiment développer quelque chose avec des outils de vision, avec un système de découpe un petit peu particulier qui permet des films automatiques. Donc ça aujourd'hui on a réussi déjà à démontrer, à part des protos qu'on arrive à découper, qu'on arrive à retirer le film. Maintenant il faut qu'on arrive à passer un petit peu plus loin dans la phase un peu de développement d'une solution un peu plus viable. Donc là, il y a 14 projets, je crois, qui ont été retenus Alors, il y a 14 projets qui ont été retenus en incubation. Euh, donc, les 14 ont, ont pitché et on en a retenu 8 pour l'accélération. Il y en a un qu'on a malheureusement dû arrêter pendant la phase d'accélération parce qu'on n'a pas réussi à, à trouver une solution viable pour l'accélérer. Donc, on a décidé de mettre en stand-by parce qu'à un moment, c'est pareil. Ça, c'est quand même quelque chose qu'on veut absolument changer dans les mindsets chez L'Oréal. Euh, après, c'est assez des Français. Hein. On n'aime pas l'échec en France. Donc, on. On a une culture de l'échec qui est quand même de plutôt cacher les échecs. Nous, au contraire, on veut quelque part valoriser l'échec. Donc, on ne veut pas dire à tout le monde, bah, il faut échouer, il faut échouer, il faut échouer. Mais on veut que tout le monde accepte l'échec comme un nouveau tremplin, une nouvelle capacité à rebondir. Et donc, il faut savoir aussi, de temps en temps, arrêter des projets. Soit c'est viable, soit un moment, bah, assez rapidement, on arrête pour éviter de dépenser trop d'argent trop longtemps. Et euh, euh, n'importe qui, enfin, il y a n'importe quel salarié dans le domaine du manufacturing et de la supply chain peut envoyer un dossier Exactement. C'est ouvert un vraiment. Un ouvrier, un ouvrier C'est ouvert à un opérateur sur ligne, donc la personne qui fait vraiment l'opération sur donc ligne. Donc il y a un formulaire elle... dans l'intranet à remplir, c'est ça, et ça a On, a, on a même une plateforme complète. Donc on a une plateforme complète où on peut, donc les gens ils peuvent donc poster les idées, ensuite voter pour les idées qu'ils considèrent comme les plus pertinentes, euh, ensuite ils voient les différents résultats. Et après, on a une deuxième plateforme qui permet aux personnes de réserver, donc le MIT, on a voulu que le lieu soit aussi un lieu ouvert à tout le monde, un lieu de vie, donc ils peuvent réserver des espaces dans le MIT, ils peuvent voir aussi s'inscrire aux différents events ou aux formations qu'on fait au MIT. Donc on a vraiment aussi développé notre propre plateforme, qui est ouverte à tout le monde, qui permet aux gens de, à la fois de s'inscrire et de suivre le programme. Donc il y a un petit côté révolutionnaire là-dedans, parce que ça bypass totalement les hiérarchies. Alors ce qui est... Alors, un, déjà, alors à la fois ça bypass les hiérarchies, par contre, il faut, faut le dire, on est soutenu énormément par toutes les hiérarchies. Donc Barbara Laverneau, c'est notre premier, notre premier soutien, c'est vraiment notre, notre premier sponsor, et ensuite on est soutenu par donc Stéphane Anuzel, qui est le patron de la beauty tech chez L'Oréal, et Eric Wolf qui est le patron de la qualité. Euh, par contre, ce qui est assez intéressant, c'est que tous ces projets, en fait, c'est des projets qui sont ultra importants pour, la, pour les collaborateurs, mais pour autant qui, souvent, sont en dessous des roadmaps de la transformation digitale, parce que c'est des projets qui ne sont pas forcément considérés comme prioritaires. Et là, on donne l'opportunité aux collaborateurs de bah, les rendre finalement visibles, du, de par le fait qu'ils récupèrent énormément de votes de la communauté. Alors, si un contremaître propose une bonne idée, et que cette idée est adoptée, et que finalement, en plus, il est accéléré, et puis qu'elle est déployée au niveau du groupe, euh, comment il peut revenir dans sa tâche initiale de contremaître Alors aujourd'hui déjà il revient, mais il revient augmenté parce qu'il a appris des nouvelles techniques, les nouvelles, il a appris de nouvelles méthodes, en général c'est aussi quand même une façon de, quelque part, booster sa carrière, de lui permettre de d'appréhender des Parce nouvelles dans, responsabilités. dans l'entreprise ça lui donne un statut, il est celui qui, alors, euh, il est, alors, il a au deux... niveau de ses collègues, etc. Alors, il doit le voir un peu comme un ovni, comme c'est celui qui a réussi. C est... Alors il est, il est, nous donc on les appelle les makers, donc déjà et on est makers à vie, donc on est vraiment aussi ambassadeur derrière de, du MoIT, de toute cette transformation digitale. Donc derrière nous on va les utiliser comme relais, c'est eux qui vont aussi, par exemple on a des, des makers qui, dès l'incubation, quand ils ont vu les différents éléments du design thinking, et notamment la phase d'observation, quand ils sont retournés dans leur entité, puisqu'ils passent 25% de leur temps, donc ils retournent dans leur entité, quand ils sont retournés dans leur entité, ils ont dit c'est génial l'observation, et donc ils ont organisé des formations avec les RH dans leur entité pour véritablement déployer ce modèle d'observation. Donc on les utilise comme ça, et après donc, on les suit énormément. Ça va être un RH. outil de promotion interne aussi, d'identification de, des Tout gens. Tout à fait, donc euh... ils sont suivis pendant toute la phase d'incubation et pendant toute la phase d'accélération, à la fois par les RH corporate et à la fois par le, leur RH de proximité qu'il y avait une culture industrielle qui était très présente en Allemagne où le président de, de, de, de Daimler, était, euh, il, y a, il y a 15 ans, était, issu, était rentré à 14 ans comme apprenti et en France aussi, cette tradition, elle existait d'une promotion interne, des gens qui n'ont pas de diplôme, qui sont ingénieurs maison, on leur donne le statut d'ingénieur, etc. Exactement, mais il y, y a des très belles histoires chez L'Oréal comme ça, où on a un de nos directeurs des opérations, qui est aussi euh, quelqu'un qui a démarré dans notre usine de Belgique à Libramont, euh, qui a démarré euh, assez bas finalement dans l'hierarchie, hiérarchie, pour devenir ensuite patron de cette usine, et pour maintenant être directeur des opérations, donc il est patron, euh, directeur technique de, euh, de trois usines de, de L'Oréal. Donc en effet, ce, ce genre d'histoire, c'est. C'est belles histoires de l'Orange. Quelqu'un veut intervenir, poser une question Je propose de vous présenter. De... Bonjour, Nicolas Brie, je m'occupe du programme Intrapreneur d'Orange, l'Intrapreneur Studio. Et euh, on a une, un vrai sujet sur l'international, puisqu'il y a une vingtaine de pays orange qui envoient des salariés. Et nous, on les incube localement. Toi, tu as expliqué qu'ils étaient tous incubés à Aulnay, donc je voulais savoir sur les donc euh, sept projets, combien venaient de l'étranger et comment tu gérais ça Alors en fait, donc, euh, donc L'Oréal est quand même très euh, français, il hein, faut quand même euh, dire qu'on est très français. Alors je vais prendre plutôt plutôt que sur les, les, les sept projets, j'ai parlé des 14 déjà, qui étaient euh, au, finalement presque euh, le, le plus compliqué puisqu'on les faisait venir 5 fois 3 jours. On avait euh, cinq pays qui étaient représentés, on avait euh, la Turquie, on avait euh, la Pologne, euh, l'Italie, la Belgique et la France. Et en fait, on les accueille. Donc, l'idée, c'était aussi de former une promo. Ça, c'était vraiment important pour nous, puisque le programme d'incubation, c'est vraiment un programme qui est assez soutenu. On, on, on les met dans des, dans des situations un peu difficiles pour les focaliser sur le, sur des, des résultats, des to day parce que sinon, ils repartent un peu dans l'opérationnel. Donc, l'idée, c'était de former une promo. Et donc, c'est aussi. Donc, on est on est deux, deux responsables au MIT. C'est aussi notre rôle de les accompagner. Donc on leur avait réservé des hôtels, on leur organisait aussi des soirées. Donc on les a vraiment accompagnés, histoire de créer vraiment cet esprit de promo. Et c'était nous qui prenions, donc c'est le MYT qui prend en charge tous les frais de transport et de vie des entrepreneurs. Quelqu'un veut une autre intervention Non Bon, ben, merci Thomas. Ah pardon, il y a quelqu'un là-haut Oui, est-ce que tu as une grosse voix Ah oui, alors ça, c'est un, un, un gros chantier, euh, ça prend beaucoup de temps, mais c'est important. Euh, on ne veut pas générer de la frustration pour tous ceux qui n'ont pas été choisis. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est toute idée qu'on reçoit, on la lit, et il y a pas mal d'idées qui, qui ont déjà potentiellement des solutions ou des pilotes existants dans le groupe. Donc la première des choses qu'on va faire, c'est qu'on va rediriger les personnes qui ont eu l'idée vers les porteurs de, ou ceux qui ont la solution ou le pilote, ce qui va leur permettre de potentiellement, rapidement mettre en place cette solution. Aujourd'hui, la transformation digitale chez L'Oréal n'a pas attendu le MYT pour se mettre en place. pour autant. L'information ne circule pas forcément encore de façon optimale. Donc notre premier, la première chose qu'on fait, c'est vraiment de réorienter les personnes qui ont eu des idées pour lesquelles on a déjà des solutions vers les solutions existantes. Euh, ensuite, il y a des personnes pour lesquelles bah, on trouve que la solution n'est pas forcément prête. Donc on leur voit à tous un mot personnel pour leur expliquer pourquoi ils n'ont pas été sélectionnés en leur proposant de bah, soit retravailler, soit en les mettant en contact avec des personnes qui pourraient potentiellement les aider à développer leur idée sachant qu'on a cinq critères pour présélectionner les idées avant de les mettre au vote de la communauté. donc Il y a une présélection sur est-ce qu'il y a déjà des solutions ou pas. Les cinq critères, c'est la disruptivité, le côté déployable. Pour nous, c'est vraiment important de ne pas aller tacler un pain point très local d'une entité, auquel cas, autant qu'ils le fassent eux-mêmes, il n'y a pas besoin de, du MIT pour le faire. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'adoptabilité. donc On va dire que c'est tout ce qui va tourner autour de... ça répond vraiment à pain point, plus il y a quand même un, un gage de faisabilité. Euh, ensuite, c'est la pérennité. On ne veut pas non plus travailler sur des solutions qui, au bout de six mois, sont obsolètes. Et enfin, les bénéfices, qui est le dernier des points. Et du coup, euh, il peut y avoir des cas où, en effet, on n'a aussi pas mis des, des idées dans le vote de la communauté parce qu'on a trouvé que c'était des besoins qui étaient trop locaux. Et par contre, ensuite, on est capable, on travaille avec, donc tout à l'heure, j'étais là, on disait qu'il y avait des, des, des buzzwords, donc je vais en sortir un, mais on travaille aussi avec un écosystème de start-up qui nous permet aussi de, s'il y a des gens qui ont des besoins locaux, de leur dire, ben, on connaît une start-up qui peut vous aider à développer votre solution. Donc on aide quand même les gens à développer, quand bien même ce n'est pas via le MIT. Ben merci, ce sera le mot de la fin. Merci Thomas. Euh, merci à vous. Euh, maintenant ici, on va parler. Merci beaucoup. Des 15 projets les plus innovants dans l'open innovation et les partenariats, donc c'est cognisant, il va, on va citer les 15 projets les plus innovants.